Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Olga Bani, votre consultant de business. Alors les amis, je suis heureuse de venir vers vous avec cette nouvelle plateforme que j'ai construite depuis un certain moment. Et donc j'ai décidé de me lancer parce que je me suis dit voilà, une aubaine. Et puis après je me suis dit, bah euh, les meilleures plateformes que j'ai connues euh, elles m'ont été présentées par euh, mes frères euh, de l'Afrique anglophone et eux là ils ont souvent des, des, des, des petits sucres d'or là donc du coup à chaque fois que je me concentre sur l'une des solutions que l'un de me propose je me dis voilà c'est quelque chose d'intéressant donc mais voilà avant de nous lancer si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube voilà je vous prierai de vous abonner surtout n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer mes futures vidéos d'accord alors, voilà, la plateforme s'appelle Gold Booker. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler ou pas, mais euh, Gold Booker, c'est une entreprise qui est basée à Toronto, au Canada. Voilà, un instant, je vais couper le son de ceci qui fait trop de bruit. Voilà. Donc, euh, Gold Booker est basé à Toronto, le siège, il est à Toronto, au Canada. La société existe depuis 2019, mais elle s'est mise en ligne depuis cette année janvier 2021 avec des documents légaux qui les ont permis de se lancer officiellement sur Internet, je veux dire de diversifier, c'est-à-dire d'ouvrir la plateforme au monde entier. Voilà, Godbook, comme son nom l'indique, fait dans le dans l'or, voilà, dans le gold, dans l'or, voilà. Donc voilà, ils font dans le trading de l'or et ils font dans diverses méthodes de trading, le day trading le scalping, bref, tout ce que vous connaissez euh, en technique de trading, voilà, euh, avec un tas d'espaires pour ça. Donc déjà, en gros, on ne va plus trop s'attarder dans les, les, les, les trop de détails. Sachez que Gold Booker, fait dans le trading de l'or. Voilà. Maintenant, avant d'aller plus loin, avant de savoir comment ça marche, je vais encore tirer l'attention de chacun de vous. De dire encore, sachez que toute opportunité représente une aubaine. Et, et aussi, c'est aussi un risque. Alors, les gens qui ont dans les plateformes, et après, quand ça paye, ils vous insultent pas. Quand ça commence à payer, quand ça... ça ça commence peut-être à bugger où il y a des soucis. Là, il vous insulte de tous les noms. Mais bon, moi je dis encore, ça c'est une plateforme pour les investisseurs. Un investisseur, c'est un preneur de risque. Et un preneur de risque, c'est celui-là qui sait risquer et qui sait miser ce qu'il est capable d'accepter de perdre. Surtout, ne perdez pas cela de vue. Alors, comment ça marche Allons-y. Comment ça marche Alors, ce que vous avez à faire, c'est que vous allez trouver le lien en description de ma vidéo. Alors, avec GoldBooker, vous avez la possibilité de vous positionner soit à ma gauche, soit à ma droite. Euh, vous allez trouver les différents liens en description. Alors, après l'inscription, vous devez tout d'abord, hmm, number one, comment ça marche, vous inscrivez d'abord. Voilà, avec le lien en description de la vidéo. Ensuite, vous allez faire votre dépôt, c'est-à-dire, vous allez investir. L'avantage avec GoldBooker, c'est que vous pouvez faire le dépôt via Bitcoin, Ethereum, Doge, euh, Ripple, perfect money payer vraiment euh, si vous ne voulez pas passer par les cryptos qui bougent un peu beaucoup passer même par les autres stables comme perfect money ou payer donc voilà quelque chose d'intéressant aussi donc quand vous avez fait votre dépôt la troisième euh, la troisième étape c'est d'investir donc vous allez trouver une courte vidéo après cette vidéo là qui va vous montrer comment positionner votre investissement et nous allons voir plus bas les différents plans d'investissement possibles. Et la quatrième étape, vous allez retirer vos gains après avoir, euh, vous allez faire le retrait de vos gains chaque euh, 3, donc, disons 3 fois par mois. Donc, chaque 5, 15 et 25 du mois. Voilà. Donc, sachant que le, le délai de paiement est de 24 heures. Cela dit, quand vous allez faire le retrait, si vous faites le retrait le 5, vous recevez votre paiement le 6. Si vous faites le retrait le 15, vous les recevez les 16 et les 26 de chaque mois. Et on se revoit le mois prochain pour les nouveaux retraits. Voilà. Ce qui est déjà aussi intéressant, ça signifie que les retraits ne sont pas très, très saturés. On laisse le temps à votre argent de travailler. Voilà. Donc, ça, c'est ce qui est du grosso modo de comment fonctionne... La plateforme Goldbooker, le, le dashboard est assez facile à comprendre. Voilà, donc c'est un peu ça, ça c'est le blablabla de bla bla, l'historique que je viens de citer. Mais ce qu'il faut ajouter, c'est que Goldbooker étant, ayant pour siège Toronto-Canada, ils sont aussi basés à Hong Kong, ils ont un bureau à Hong Kong et ils ont un bureau aux États-Unis. Maintenant, on va se demander, est-ce que Goldbook est une entreprise légale Bien sûr qu'ils sont légaux. Voilà. Voilà. Et on va directement, avant de revenir plus haut, hein, parce qu'il euh, faut bien qu'on comprenne que, oui, ces gens-là, ils, ils sont assez sérieux quand même parce qu'ils sont enregistrés déjà. Donc, voilà, je vais ouvrir euh, ici. Vous pouvez voir euh, le document, le certificat. Euh, du Canada qui reconnaît God Booker euh, euh, depuis qu'ils ils ont décidé d'ouvrir leur plateforme en ligne depuis le 19 janvier 2021. Voilà leur certificat reconnu par euh, euh, l'État canadien et donc vous pouvez vérifier l'authenticité. Euh, donc il y a pour le Canada, il y a pour Hong Kong et il y a aussi pour les États-Unis. Donc, et pour le Canada, vous pouvez le vérifier euh, sur le site du gouvernement canadien. Euh, comme Vous pouvez le voir ici euh, via le lien. Pour ceux qui doutent, je pourrais aussi vous laisser le lien en description de la vidéo pour vérifier par vous-même euh, les informations des documents légaux qu'ils nous ont transmis. Voilà. Euh, Qu'à cela ne tienne, hein? car cela ne tient, comme je vous dis toujours, hein, il faut toujours avoir un esprit assez euh, critique. Quand il dit critique, ça signifie quoi Quel que soit Lambda, ce n'est ni l'entreprise de mon père, ni l'entreprise de votre père, pour avoir la certitude à 100% qu'elle va vivre pendant l'éternité. Nous, tout ce qu'on sait actuellement là, c'est qu'ils sont enregistrés, et ils, sont, ils, ont eu, ils ont des documents légaux avec... Euh, euh, le site du, du gouvernement canadien qui me donne un peu de satisfaction pour l'instant. Voilà, donc voilà, comme vous le savez, toujours investir le minimum qu'on est prêt à perdre. Donc voilà, maintenant, vous savez comment ça marche. Maintenant, il faut euh, investir. Quand vous avez déjà fait votre dépôt, nous passons donc sans plus tarder aux différents plans d'investissement. Alors ici, euh, la plateforme, elle est en français, mais vous avez la possibilité de changer de langue quand vous le voulez. Vous voyez, vous pouvez euh, décider de, de, de la mettre en plusieurs langues euh, il, euh, il y a une extension automatique euh, sur la plateforme qui vous permet de changer en la langue de votre pays ou euh, ce que vous comprenez le mieux. Alors, il y a trois packs d'investissement. Le pack Grow, croissance en français, le, pla, euh, le, le, le pack Scale et le pack VIP. Alors, le premier pack qui est le pack plus accessible à tout le monde qui va de 50 à 14 999 dollars. Il vous donne des bénéfices quotidiens de 1,5% et le contrat a une durée de 200 jours. Euh, le plafonnement est de 1500, ça signifie que le maximum de gains quotidien est de 1500 dollars. Euh, le rendement total 300% et vous avez euh, des bonus de parrainage de 8% et des bonus de revenus binaires de 10%. Maintenant, vous remarquerez que plus vous changez. Quand vous changez de plan, les gains euh, sont aussi changeants. Les bénéfices quotidiens euh, vont de 1,5% à 2%, à 2 journalier. Et les gains de parrainage pour chaque pack varient de 8% aussi à 10% euh, par référence, par fiole. Mais les bonus euh, revenus du binaire restent les mêmes, soit 10% dans chaque euh, plan. Voilà. Donc, ça, c'est déjà intéressant. Maintenant, euh, en bref, euh, les quelques avantages ou alors les points d'attention, les points assaillants ou assaillants, les points juteux de, Golden, euh, de Gold Book. Voilà, euh, le retour de, sur investissement est assez intéressant. Vous pouvez le voir. Euh, le minimum d'investissement, il est de 50 dollars, donc accessible à, aux plus petits investisseurs. Les bénéfices quotidiens vont de 1 à 5 Ça, c'est un résumé. Donc, les plans sont assez abordables. Le minimum de retrait, il est de 20 dollars. Intéressant. Les retraits se font trois fois par mois. Aussi intéressant, ça évite un peu la surcharge du réseau. Les paiements se font dans un délai de 24 maximum. Et les frais de retrait sont à seulement 10%. Voilà. Donc, ça, c'est déjà euh, euh, en bref les, les, les atouts de GoldBook Maintenant, le programme d'affilié, comme je vous l'ai dit, et les références vont de 8%, 8 à 10% euh, des gains de parrainage avec un binaire de 10%. Voilà, maintenant, comme vous ici, en fait, c'est les, les différents bonus en fonction de chaque plan. Vous voyez que 10% c'est pour le pack croissance, euh, 9% pour le pack euh, scale et... 10% de commission de parrainage pour le pack VIP. Donc pour le plan VIP. Voilà. Ensuite, les autres, voilà. Maintenant, il faut comprendre les portefeuilles. Sachez, quand vous allez vous connecter dans votre back-office, on va le voir tout à l'heure, on va faire un petit détour dans le back-office, il y a trois types de portefeuilles dans Goldbook. Alors dans ces trois types de portefeuilles, vous avez le portefeuille qu'on appelle P-Wallet, Portier's Wallet, qui est euh, le portefeuille des dépôts. Donc, tous les dépôts seront reflétés au niveau du portefeuille P-Wallet. Maintenant, vous avez le portefeuille r Wallet. A Wallet, tous les bénéfices quotidiens, c'est pour le return of investment, le retour sur investissement. Donc, tous les bénéfices quotidiens s'accumuleront dans votre portefeuille qui s'appelle Air Wallet. Et maintenant, on a le E-Portefeuille. En fait, ici, ça traduit en montant-montant, mais c'est le E-Wallet. Voilà. Pour affiliés, voilà tous les revenus de vos euh, binaires et gains de, de, de parrainage vont s'accumuler dans ce portefeuille là. Maintenant, l'avantage aussi avec euh, Goldbook c'est que vous avez la possibilité de faire du pied-to-pied. -pied. Je vous dis, c'est très intéressant. C'est-à-dire vous avez la possibilité de transférer euh, les le, le fonds à un autre partenaire Goldbook. Ça, c'est ce qui fait de cette plateforme vraiment euh, euh, une plateforme assez intéressante aussi, parce que j'ai aimé ça. Et aussi, vous avez la possibilité d'investir plusieurs packs au même moment. Voilà. Vous avez plusieurs packs. Vous avez la possibilité d'investir sur plusieurs packs au même moment. Voilà. Vous pouvez envoyer des fonds à un fiel ou à quelqu'un d'autre en utilisant juste l'option transférer des fonds. Voilà. Donc, sans plus tarder, je vais me connecter sur la plateforme en espérant que euh, ce minimum d'informations vous aidera donc tout ce que je vous invite à faire si vous avez des questions qui ne répondent pas qui ne sont pas incluses donc c'est euh, dans cette phase de questions réponses vous avez qu'à les laisser en commentaire maintenant dans une vidéo pour éviter d'être un peu plus longue je vais faire une courte vidéo spéciale pour vous présenter le back office de gold Book. Voilà, c'est une très belle opportunité, mais n'oubliez jamais n'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à laisser les questions en commentaire. Et aussi, euh, n'hésitez pas, euh, tous ceux qui seront inscrits dorénavant, vraiment, on ne veut plus les spectateurs dans les groupes ou les désordonnés. Euh, vous pouvez me contacter inbox pour avoir le lien du groupe d'informations après inscription. Donc voilà. Euh, N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer les futures vidéos. On se dit à très bientôt. Ciao, ciao